Bonjour, bonsoir. Toujours le médium Barabou Adankan Yalafia. Je suis là encore aujourd'hui pour vous présenter la divinité qui peut vous aider à faire revenir votre homme qui est parti depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, femme qui est partie depuis des mois, depuis des semaines. Peu importe la où il est sur cette quatre coins cardinaux, cette divinité a la possibilité de vous la ramener. Le retour affectif efficace se fait chez moi. Veuillez me contacter pour avoir une solution à ça.